Ben bonjour Emmanuel, est-ce que je peux te demander déjà de te présenter en quelques mots Oui bien sûr, donc euh, ben moi c'est Emmanuel Bonnet, je suis enseignant-chercheur euh, dans une école de gestion à Clermont-Ferrand, à l'ESC Clermont et je suis aussi membre euh, d'un laboratoire euh, indépendant qui s'appelle Origins Media Lab. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer euh, de quoi parle la session que, que tu vas faire juste après Oui, bien sûr. Donc, on va parler un petit peu de redirection écologique. Euh, donc, on euh, va partir un peu d'un ouvrage que l'on vient de publier qui s'appelle « Héritage et fermeture euh, », une écologie euh, de, du démantèlement qui est une approche, disons, euh, un peu différente de celle qu'on peut trouver avec la transition écologique, notamment. On n'est pas vraiment dans une écologie euh, lumineuse et verdoyante. On est plutôt dans une écologie sombre des infrastructures du capitalisme. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces infrastructures. Voilà, comment les démanteler, comment identifier les dépendances aussi que l'on peut avoir à ces infrastructures, au modèle économique. Et aussi, peut-être la question qu'on va essayer d'aborder pendant cette session, c'est comment renoncer à certains modèles ou à certaines infrastructures ou à certains domaines d'activité stratégique. Et du coup, s'il y avait un point saillant euh, qu'il faut retenir euh, de votre euh, de votre démarche, ce serait lequel Alors, je dirais, c'est euh, alors je vais peut-être le dire de mon, de mon point de vue à moi, parce qu'on est on, est on est trois un petit peu avoir travaillé un peu sur, euh, enfin même un peu plus quatre, avoir travaillé là-dessus. Je dirais, euh, c'est pour moi l'enjeu, c'est euh, c'est arriver à, à, à, à renoncer aussi à certains clichés euh, qui sont associés justement à, à l'écologie, euh, au futur souhaitable, au futur désirable. Euh, parce que l'avenir, en fait, euh, est plutôt, euh, pas non pas non pas à long terme, mais plutôt à court terme, voire à moyen terme, et euh, n'est pas forcément désirable, mais ça va quand même être le nôtre. Donc du coup, la question, c'est comment on va faire pour hériter, en fait, de cet avenir-là, et, euh, et renoncer aussi à, à, à ce qu'on pourrait appeler des, des processus qu'un designer appelle la défuturation, euh, c'est-à-dire l'absence de futur qui est en train de se faire actuellement. Voilà. Euh, du coup, ici au Wisherfest, euh, cette année, on, trai on traite du temps long. Euh, ouais. Et du coup, comment euh, euh, bah, voilà votre démarche euh, s'articule avec, euh, avec cette notion de temps long alors je dirais notre démarche elle s'articule, je dirais assez fortement avec une question qui est liée à la temporalité, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on est dans le temps long, peut-être qu'il est d'une certaine manière un peu trop tard pour envisager cette ce, ce temps long. Euh, Aujourd'hui on est, euh, je dirais, sur des enjeux qui sont à court ou moyen terme. L'exemple que je donne souvent pour que je vais donner ce là dans, pendant la session, c'est l'exemple des stations de ski. Je considère qu'il des stations de ski, pas n'importe lesquelles, de basse altitude. C'est-à-dire des organisations qui sont confrontées, en fait, ou des situations confrontées à la fin de, de, de la neige, etc. Donc là, on, on est obligé d'agir en fait, sur ces situations, sur un temps qui est, qui est à la fois court et moyen, à court et à moyen terme. Et je dirais, plus tard, je dirais, en fonction des différentes formes de renoncement que l'on aura accompli, on pourra, je pense, envisager le long terme. Et du coup, tu parlais des stations de ski, mais plus globalement, est-ce que tu penses que le modèle des entreprises, les entreprises en général aujourd'hui, sont compatibles avec cette, cette notion de temps long euh, Elles le pensent. Elles construisent leur stratégie leur modèle économique là-dessus. Je pense que ça participe aussi d'une vision qui est rassurante. On a besoin de se rassurer pour agir et pour et se donner tout simplement des raisons de croire. Mais je pense qu'il y a aussi un effort qui consiste à aller au-delà aussi de cette, de cette représentation pour se confronter à la dure réalité de, de, de, de la, du monde dans lequel nous vivons. En fait. Donc je dirais l'enjeu pour nous, c'est pas non du tout être contre les organisations ou simplement déconstruire les clichés, les représentations stéréotypées, c'est aussi les aider à se confronter à une réalité qui n'est pas désirable, qui n'est pas toujours souhaitable et dans une logique de proposition et d'action. Bon, et pour finir, est-ce qu'il euh, y a un message que tu aimerais faire passer euh, euh, aux, aux participants du, du Wish Air Fest Oui, alors, euh, je dirais, le, le message, moi, je dirais, c'est euh, on va peut-être partager des choses, on aura peut-être des choses en commun, et puis peut-être il y a des choses qui ne seront pas, en effet, communes. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de, de créer aussi une forme de dissonance. C'est pas toujours être dans, euh, le, je veux dire, la, la dimension où tout le monde pense la même chose ou va dans la même orientation. Et j'espère que dans cette diversité, on va pouvoir construire des choses et identifier peut-être des, des, des collaborations futures ou simplement des échanges. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.